Monsieur Samuel, bonjour Samuel. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à mes questions Enfin, mes questions, les questions de votre petite sœur. Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je laisse aller... Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi vous êtes parti, monsieur? Merci. <rire> الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب This is a service of a